Dans la vidéo sur Sosopole, je j'ai dit au Canada, on connaît pas ça, on sait pas qu'il y a des belles plages en Bulgarie. Donc, vous avez remarqué que j'ai pas dit Canada, j'ai dit Canada, c'est la voyelle A en fin de mot qui est relâchée et qui devient comme un A. Donc au lieu de Canada, je dis Canada, au lieu de on connaît pas ça, on connaît pas ça, on sait pas, on sait pas, il y a, il y a. Voilà.